Je dois aller chercher un formulaire PDF, dans cours en ligne, maths, les documents donnés par la prof de maths, et c'est cette fiche-là d'exercice qui est un document PDF, mais que je vais pouvoir transformer. Pour ça, j'ai cliqué dessus, là en haut à droite, il y a un carré avec une flèche dessus, et je vais aller chercher à le mettre dans Drive, donc vous cherchez peut-être un peu, moi je vais sur les trois petits points, et en bas ici j'ai Drive. Très bien je sélectionne mon compte et je regarde dans en quel endroit je le mets euh, c'est bien si vous avez mon drive enregistré ici et donc ensuite importer le fichier s'importe c'est à dire qu'il va dans drive enfin, drive le récupère donc maintenant un euh, drive moi je l'ai ici je l'ouvre je suis donc en haut, on voit mon drive. Et là, j'ai nom avec une flèche vers le haut, ça veut dire que c'est par ordre alphabétique des noms. Cliquez dessus et vous voyez date de la dernière modification. Vous le trouvez à ce moment-là, c'est le premier fichier, puisque c'est le dernier qui a été modifié. Et puis là, alors ça va peut-être être un petit peu compliqué au départ, enfin, il faut y aller avec délicatesse. Là, en bas, appuyez sur, en, en sur un champ du formulaire. Alors ici, j'appuie effectivement sur un champ du formulaire. Il y a le clavier qui s'ouvre. Et vous voyez, j'ai mon curseur bleu là. Et donc, on me demande mon nom, mon prénom. Très bien. Donc, j'écris ok Et en haut, j'ai enregistré. Donc, j'enregistre. Euh, toutes les informations en attente sont terminées, très bien je reviens sur Trees. attention, ça c'est le fichier que j'ai ouvert tout à l'heure, donc il faut le fermer c'est pas celui-ci qui m'intéresse je reclique ici et je vais donc maintenant par exemple dans 4ème B et je vais sur plus importer mon drive mon drive et ben, je vais chercher ce fichier qui est là c'est peut-être pas de cette manière-là que ça se passe, mais le principe, c'est ça. Vous allez chercher dans mon drag, là où on a trouvé tout à l'heure, et vous allez donc importer dans Trees ce fichier que voici. Et là, eh ben, je vais le mettre euh, ici. Et puis, je peux même aller là, comme ça, et changer le titre. Euh, ça, c vous verrez. Pour bien mettre... Euh, mon prénom et le, la fiche d'exercice. Voilà